Parce que moi, tout ça, trop... il a un mec Ah, il y sais un que un Nere ne na pas adopté. parce que la maladie a comme fa. Je suis prêt à adopter petit guimba comme mon Je suis prêt à adopter légitime mon légitime fils. Oui, ma Il, ouais, pas. Il est en train qu de pousser derrière la jeunesse. Tout le monde voit ça. Derrière la jeunesse. avec un jeunesse. y jeunesse y Allez-y. Allez-y. Oh bon, bon allez Tire. Tire, ouais. voilà, va, il faut qu'on va non, déclarer ça mérite. à la mairie, à la mairie, oui, oh c'est Maria Z, on est conneries, ah non mais, ah, mais attention, mais... Eh, eh, on va faire, eh, eh, tout. il faut que ça va à la mairie quand même, extraordinaire, ça on va ça on fait, il faut que ça... Ton nom va changer? Minto, là, on croit, on le sait Voilà. Ok, n'aimez-moi, ah. c'est gré, on le sait bien. Ah, il faut me mettre. Ah, il y a 4 mètres en même temps. Voilà. Ah. C'était juste pour vous dire merci. Ah, merci à toi aussi. Euh, merci à un coup, mais à un coup, mais. nous nous êtes sans ornée, vous vous Talbu va m'enfoncer à longtemps. Moi, grâce à Oui, oui, oui. Oui. Oui. nous, pour les il <sharles> <es> y <salary> <laughs> ah, a des gens a des a eu y a eu Ahah, on est Parisiens, on est là, c'est Voilà, on est on est pas Ah non, est jaloux, tu ne il ça fait. Ah voilà, Ah voilà, While I joined oh, the Eh, then Oh, my name, Bana. Yeah, but <part of> problem. <laughs>